Bonsoir, Lucien, bonsoir, très cher confrère et partenaire national du Togo, Lucien, comme <rire> Lucien, bonsoir. Je me suis rendu compte que les, les fois antérieures, je n'étais pas, <rire> pas reconnu très cher, mon confrère et, et, et frère. <rire> je suis content de te savoir toujours connecté, mon confrère et du, le partenaire national du Togo. Euh, un, un leader hyper dynamique, un leader hyper ambitieux. Bonsoir euh, mon, mon frère Georges, euh, mon frère Gideon, autant pour moi. Bonsoir, mon frère. Bonsoir, Mamadou, bonsoir à vous tous. Bonsoir Laura. Euh, voilà. Il est 20 h minutes. On se donne encore 2, 3, 4 minutes avant de commencer notre, notre présentation de ce soir. Vous avez certainement, euh, vous avez certainement vu, euh, vous avez vu le message sur, euh, sur euh, dans les différents forums, désormais, le projet à packs de 100 dollars, de 250 dollars et de 500 dollars. <rire> c'est à saluer ça, c'est à saluer, c'est à saluer. C'est vraiment à saluer parce que ça montre à quel point notre fondateur est notre fondateur est soucieux. Voilà, je disais ça montre à quel point notre fondateur est soucieux de toutes les couches. Vous savez, je vais vous avouer honnêtement que je suis de ceux qui pensaient, qui pensent même jusqu'à présent que dans ce genre de projet, il faut aller toucher des gens qui comprennent ce que c'est que investir dans les prises de participation, dans les achats de parts d'investissement. Et je suis de ceux qui, de mon analyse, pensent que les personnes qui sont capables de comprendre ce type d'investissement et d'investir de l'argent de manière constante, de manière pérenne, de manière intelligente, de manière ambitieuse, de manière stratégique, de manière organisée, c'est des personnes d'un certain niveau d'étude, c'est des personnes d'un certain niveau d'éveil d'esprit, c'est des personnes d'un certain niveau de pouvoir d'achat c'est mon avis. Hein, je, je vous parle de, mon, de, de ce que moi, je pense. Ça peut être faux. Vous pouvez, être, vous pouvez ne pas être d'accord. Je, je, ne, je ne vous, je ne vous, euh, je ne voilà, je ne m'oppose pas à, à d'autres analyses. Mais je vous partage hein, mon analyse en attendant que euh, quelques autres invités nous, nous rejoignent dans les deux, trois minutes avant qu'on commence véritablement. Donc, je dis, je suis de ceux qui pensent que ce projet est tellement sérieux tellement puissant, tellement ambitieux, tellement visionnaire au point où il faut aller chercher des personnes sérieuses. Il faut aller chercher des personnes capables, capables, voilà, j'ai envie de dire des personnes capables, capables intellectuellement de comprendre ce projet. Capables spirituellement, parce que voyez-vous, je suis de ceux qui euh, très attachés à la spiritualité, euh, très attachés au christianisme. Nous croyons à la, à la spiritualité, à la partie euh, spirituelle de toutes choses. Des personnes capables même spirituellement de comprendre ces choses, parce que je suis convaincu que notre fondateur, Ivan Saltanov, en créant ce projet, l'a d'abord visualisé spirituellement, l'a d'abord reçu, parce que généralement ce genre de projet vous ne, vous ne vous recevez comme un message divin, un message spirituel, une information, une, j'ai envie de dire même des fois, excusez le terme, une sorte de révélation qui vous dit, voici un problème dans le monde. Il, voici la solution que je te donne. Un peu comme si on disait, voici la solution que la nature te donne pour ceux qui ne croient peut-être pas en Dieu. Ou alors pour nous qui croyons en Dieu. Voici la solution que moi, Dieu, je te donne à toi, Yvan, pour pouvoir contribuer à résoudre ce problème dans le monde. Donc, il faut trouver des personnes capables spirituellement de, de comprendre ce projet, capables financièrement d'accompagner ce projet, capables émotionnellement de comprendre, d'accompagner ce projet. C'est important d'avoir des personnes capables à 360 degrés d'accompagner un tel projet. Et du coup, ces personnes-là, de mon point de vue, ces personnes-là, vous n'allez pas les trouver dans la très, très basse classe, honnêtement. Ces personnes-là, de mon point de vue, ce ne sont pas des personnes qui ont, qui ont faim. C'est-à-dire que ce ne sont pas des personnes qui, lorsqu'ils se réveillent, ont un problème de, de, de 10 dollars, 20 dollars, 100 dollars. Donc, c'est des, des personnes qui réfléchissent, comment est-ce que je dois bâtir mon empire financier Comment est-ce que je dois bâtir mon avenir financier Quel est l'héritage financier que je dois laisser à mes enfants Quel est l'avenir financier, la santé financière que je dois construire pour moi pour mes vieux jours et pour ma famille, ce sont ce genre de personnes qui ont ce type de considération, ce type de problème, ce type de préoccupation. Ce sont ce genre de personnes à qui il faut aller chercher. Des personnes qui ont déjà résolu, j'ai envie de dire entre parenthèse, les besoins primaires, les besoins existentiels qui sont capables à cause de leur pouvoir d'achat de comprendre ce projet et d'accepter mettre de l'argent régulièrement dans un tel projet pendant un an, pendant deux ans, pendant trois ans, pendant quatre ans, pendant cinq ans. Des personnes qui sont même émotionnellement prêtes à comprendre et même à patienter sur dix ans. J'aime toujours à rappeler aux gens que lorsque Jeff Bezos a créé Amazon et qu'il a lancé son financement participatif, qu'il a mobilisé les fonds des investisseurs. Il a fait attendre les investisseurs pendant 10 ans avant de leur reverser les premiers dividendes. C'est vrai qu'environ euh, 5, 6, 7 ans après la mobilisation des fonds et que le projet avait commencé, le projet avait déjà commencé à générer des premiers revenus. Il est venu, il a vu les investisseurs, il, a dit, il leur a dit le projet a déjà commencé à générer des premiers revenus. Mais je ne vous conseille pas, je, je propose que ces revenus-là, on les réjecte pour rendre la société davantage plus forte, pour permettre à la société de développer d'autres niches, d'autres idées, d'autres projets. Je vous en prie, parce encore un an, deux ans, trois ans. Les actionnaires ont compris et lui ont laissé le temps Bras de, de développer de travail, ils ont attendu dix ans. Dix ans, est-ce que vous, vous imaginez que vous investissez dans un projet, mon frère Généon? Tu t'imagines que tu investis dans un projet? Tu attends dix ans avant de commencer à gagner de l'argent. Moi, euh, euh, euh, euh, monsieur Mamadou Sila Philippe, est-ce que tu t'imagines un projet dans lequel tu investis pendant dix ans? où tu investis pendant trois ans, pendant quatre ans, mais il faut que tu attends dix ans avant de commencer à gagner de l'argent, émotionnellement, si tu n'as pas une certaine maturité, si, tu, si de manière spirituelle, tu n'as pas une certaine maturité, si de manière financière, tu n'as pas une certain équilibre, si de manière intellectuelle, tu n'as pas une certaine ouverture d'esprit, tu ne peux pas patienter, tu ne peux pas attendre, tu vas commencer à bouder, tu vas commencer à avoir des réactions du quartier, tu vas commencer à réfléchir, tu vas commencer à poser des questions bizarres. Mais est-ce que vous savez que lorsque 10 ans plus tard, Jeff Bezos a commencé à payer les dividendes à ses actionnaires, est-ce que vous savez qu'il a commencé à le leur payer en, milliers, en, en centaines de milliers d'euros? C'est-à-dire que l'attente que les gars ont eue est une attente qui leur a permis de ne pas gagner des, des miettes, mais de gagner des sommes importantes. Au point où l'argent a commencé à tomber, les gars devenaient millionnaires en dollars. Millionnaires en dollars dès les premiers dividendes. Donc c'est pour vous dire que je suis de ceux qui ont toujours milité pour que on est au moins les packs de 1000 dollars, pas moins que ça. Pas moins de packs de 1000 dollars. D'ailleurs, lorsque j'avais vu Ivan Santanov à Moscou, je lui avais dit, moi, de mon point de vue, c'est ma proposition, c'est ma suggestion, il vaut mieux qu'on reste au pack de 1000 dollars comme les packs les plus, les plus petits. Celui qui ne peut pas, il laisse tomber. Parce que, de mon observation, les gens qui ont généralement investi dans les packs de 100 dollars, c'est des gens qui pensent avec 100 dollars, ils vont devenir des millionnaires, des milliardaires. Non, il ne faut pas rêver chers frères africains. Avec les packs de 100 dollars, vous ne pouvez pas... De, ne rêvez pas. Vous ne pouvez pas faire grand-chose avec ça. Pour moi, c'est voilà, rien. Les packs de 250 dollars, les packs de 500 dollars, honnêtement, c'est rien. Mais très souvent, ce qu'on se rend compte, c'est que ce sont les gens qui ont les packs de 100 dollars, de 250 dollars, qui sont toujours en train de vous poser des questions bizarres, qui sont toujours en train de vous demander quand est-ce qu'on entre en bourse, quand est-ce qu'on commence à payer, qui sont chaque jour, ils n'ont même pas encore investi pendant six mois, ils n'ont même pas encore investi pendant un an. Ils n'ont même pas encore investi pendant deux ans. Ils commencent à vous demander quand est-ce qu'on commence à payer les dividendes. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait ceci Pourquoi est-ce que ça craint Eux, ils veulent déjà. Ce sont ces ce sont les mêmes personnes. Lorsque le projet connaît quelques difficultés, le projet connaît quelques imprévus, quelques difficultés, ce sont des personnes qui, intellectuellement, émotionnellement, psychologiquement, ne sont pas capables de comprendre, de compatir. Et de rester fort ou même d'apporter leur soutien à leur fondateur pour leur dire fondateur, sois fort, courage à toi, nous sommes derrière toi. Bats-toi pour que notre projet ne tombe pas. Vas-y, courage à toi, si tu as besoin de notre soutien, compte sur nous, nous allons être avec toi, nous allons t'accompagner. Non, c'est des personnes qui, lorsque le bateau commence à sombrer, commence à vous dire remboursez-moi, je fais que parfois pour avoir mon argent. Et pourquoi C'est des personnes. Parce que quoi Parce que c'est des personnes d'un certain niveau très bas. Mais hélas, gloire euh, soit rendue à Ivan qui a pensé que dans son esprit de générosité, il s'est dit « je veux embarquer tout le monde, même les petits, je veux les embarquer, je veux leur donner leur chance ». Et du coup, j'ai envie de dire, chers Africains, parce que si vous voulez, c'est mon point central de la présentation de ce soir. Oui, les packs de 100 dollars sont disponibles, paiement en une tranche, mais de grâce, très cher africain, prenez ces packs de 100 dollars comme des packs de, de découverte. Mais ce n'est pas avec ces packs que vous pouvez bâtir vos regrets financiers. Ce n'est pas avec les packs de 250 dollars. Ce n'est pas avec les packs de 1000 dollars, que vous, de, de 500 dollars que vous pouvez bâtir. Vraiment, le minimum, c'est les packs de 1000 dollars. Donc, Ivan Saltanov nous a donné la possibilité à nous, les Africains, parce que je sais que c'est beaucoup plus pour nous, les Africains, qu'il a fait ça. Parce qu'il s'est certainement dit OK, comme le projet est à ses débuts, les gens sont très méfiants. Les gens sont, ont créé peur, peut-être ça va échouer, peut-être ça ne va pas réussir. Donc, allons prudemment. OK, donnons-leur la possibilité de venir avec leur prudence. Je pense que c'est ça le message d'Ivan Saltanov en donnant les packs de 100 dollars, en donnant les packs de 200 dollars, les packs de 500 dollars, comme on peut le voir. Mais il faut que je vous le dise, il faut que vous le sachiez, très chefs chef africain très chers frères Camerounais, très chers investisseurs, vous qui êtes là ce soir, très chers, vous qui êtes là ce soir, je voudrais que vous sachiez que ce projet, pour pouvoir vraiment avoir euh, une, une, un bon positionnement, soyez prêts à y mettre à minimum 1000 dollars. Je dis bien, c'est le minimum. Que moi je conseille, si quelqu'un me dit qu'il quel est le minimum, je lui dirais investir au minimum 1000 dollars dans ce projet, au moins 1000 dollars, parce que de mon point de vue, 1000 dollars, à partir de là, tu as déjà, à partir de 1000 dollars, tu as déjà près d'un million de parts, ça commence à devenir intéressant. Mais si les moyens vous le permettent, si les moyens vous le permettent, pourquoi rester à 1000 dollars pourquoi ne pas aller à 1 500 dollars, à 2 000 dollars, à 5 000 dollars? Pourquoi ne pas le faire à 5 000 dollars? OK, c'est un problème de moyens, je sais, je comprends. C'est un problème de moyens, tout le monde n'a pas les mêmes moyens. Petit à petit, doucement, doucement, d'accord. Commençons avec les packs de 100 dollars. Allons-y avec les packs de 200 dollars en 10 mensualités ou en une mensualité. Euh, euh, euh, Allons-y avec les packs de 500 dollars en 10 mensualité ou en une mensualité, mais avec les packs de 1000 dollars, vous pouvez, regardez, au lieu de prendre un pack de 500 dollars pour lequel vous allez payer 50 dollars en 10 mensualités, prenez plutôt un pack de 1000 dollars à 20 mensualités pour lequel vous paierez toujours 50 dollars. À partir de là, vous gardez la même mensualité, mais vous vous offrez un meilleur pack. Et dans un projet comme celui-ci, un projet humanitaire, parce que oui, lorsqu'on parle de capteur de suivi continu de la glycémie, on parle là du diabète. Le diabète, c'est un problème mondial. Nombreux souffrent de diabète. Ils sont nombreux. Et nous tous, nous ne sommes pas épargnés de ce mal. C'est une crise mondiale, très chers investisseurs. Vous savez, le meilleur moyen d'entreprendre, c'est de regarder dans le monde quels sont les problèmes qu'il y a dans le monde et d'y trouver la solution. Et il se trouve que plus le problème que vous voulez résoudre est grand, plus le potentiel de d'enrichissement de votre projet est grand. C'est la raison pour laquelle on accède un projet humanitaire, on accède un projet mondial, on accède une crise mondiale, mais en vérité, il s'agit d'un problème ou d'une demande forte. Parce que imaginez que vous aviez un marché de 530 millions de potentiels clients. Imaginez. Parce qu'en vérité, les capteurs, que nous allons produire dans l'usine qui va être construite avec les fonds que nous allons apporter, ces capteurs-là intéressent, sont recherchés, sont utiles pour les 530 millions de diabétiques qu'il y a actuellement dans le monde. Sachant qu'à côté de ces 530 millions de diabétiques, il y a environ 230 millions qui ne sont pas encore diagnostiqués. Donc ça fait un total de presque 750, de plus de 750 millions de clients potentiels. Waouh, est-ce que vous vous imaginez ce marché? Mon frère Gédéon, j'ai envie de te dire que ce n'est pas un projet qui cherche la clientèle. Ce n'est pas un produit qui va chercher de la clientèle. En fait, lorsqu'il va être mis, c'est les clients qui vont chercher ce produit. C'est pour ça que je suis fier d'être investisseur. Parce que je sais qu'aujourd'hui, je suis investisseur. Aujourd'hui, je suis partenaire. Mais dans trois ans, dans quatre ans, lorsque c'est le prototype, qu'est-ce que je dis? Dans deux ans, lorsque le prototype va être rendu disponible, je serai un distributeur au Cameroun. Et mon frère, je donne toi aussi certainement, tu seras un distributeur en Norvège. On va travailler de toutes les façons. À ce que tu sois un distributeur là-bas, si jamais ça t'intéresse, ou alors que tu trouves des personnes qui peuvent distribuer là-bas si jamais il y a un marché. De toutes les façons, personnellement, si je ne, je serais bien intéressé de pénétrer ces marchés d'euros, de devenir un distributeur. Parce qu'avec ce projet, je ne suis pas que limité au Cameroun. Je peux être distributeur de ce projet, de ces produits en Norvège, en Europe, en Afrique, en Asie, dans d'autres pays. Donc, du coup, en étant distributeur, je vais vendre un produit qui est recherché et ça sera un business que je vais laisser à la prospérité, à la jeunesse, à ma famille, à mes descendants. Donc, c'est pour vous dire que nous sommes dans un projet qui a un véritable potentiel, 530 millions de, de, de, de clubs. Et la concurrence actuellement sur ce projet est faible. Il y a actuellement des prototypes qui existent sur le marché. Sauf que ces prototypes sont limités. Ces prototypes, c'est des prototypes de surveillance périodique. C'est-à-dire que de temps en temps, peut-être tous les 20 jours, chaque jours, tous les mois, on vient pointiller sur vos doigts, on prend quelques gouttes de sang, on met sur l'appareil ici et l'appareil indique si, vous, si votre glycémie est bonne ou pas. Sauf que ce prototype-là fragilise les bouts de doigts. Ce prototype-là... De peu, pendant le temps où vous n'avez pas fait vos tests, votre glycémie peut empirer. De, autre chose, ces prototypes-là sont très coûteux. C'est des prototypes dont la moyenne du prix varie autour de 100 dollars. Mais nous, le prototype que nous allons fabriquer, c'est un prototype continu. Ce n'est pas un prototype périodique. Ce n'est pas un prototype momentané. C'est un prototype continu. C'est un prototype qui sera beaucoup plus moins cher par rapport à la demande existante. Donc, il sera non seulement beaucoup plus utile, beaucoup plus efficace, beaucoup plus pratique, mais il sera encore beaucoup moins cher. Tout le monde pourra l'avoir ici sur le bras et à partir de son téléphone, avoir les données de manière permanente sur son niveau de glycémie, de manière, à pouvoir prendre le, de manière à pouvoir prendre à tout moment les dispositions pour corriger ce niveau de sucre. Voilà le premier projet, la fabrication de ce prototype que vous voyez là à l'écran. C'est ça, le premier projet que nous allons réaliser que Ivan Saltanov nous invite tous à nous mobiliser pour pouvoir le réaliser dans le centre d'ingénierie pour lequel nous mobilisons les fonds. Parce que ce centre d'ingénierie-là, c'est un centre d'ingénierie médical, plurifonctionnel, pluridimensionnel. C'est un centre d'ingénierie moderne donc dont la, dont la fonctionnalité sera de produire, de créer, de développer différents outils. Dans notre projet, ce ne sera pas seulement limité aux capteurs. Non, non, non, écoutez-moi bien. Les capteurs sont le premier projet, mais pas l'unique, bien dit Il y aura d'autres projets, d'autres programmes, d'autres équipements, d'autres outils médicaux qui vont être créés dans cet centre d'ingénierie. Chers participants vous qui êtes là, j'ai envie de vous poser la question est-ce que vous avez déjà, vous êtes déjà membre d'un projet qui a une telle vision actuellement Si oui, bravo, vous êtes vraiment un visionnaire. Sinon, je vous en prie, pour l'amour de vos euh, requêtes financières pour l'amour de la santé financière de vos enfants dans 5, 10, 15, 20 ans, pour l'héritage financier de votre famille, ne laissez pas passer ce projet. Ne laissez pas passer. Je suis là ce soir pour vous donner les informations. Si vous avez des questions, commencez même déjà à les poser dans le chat. Commencez déjà à poser vos questions dans le chat. Donc, donc, laissez vos questions sur tout ce projet. Je vous répondrai. je suis là ce soir pour vous apporter les informations et la formation que vous avez besoin pour comprendre profondément ce projet. Donc, rejoignez-le, étudiez-le, analysez-le, faites vos propres recherches sur ce projet, sur la personne d'Ivan Satan, pour comprendre que vous avez là ce soir une information. Malheureusement, nous ne sommes pas des milliers, nous ne sommes pas des centaines, nous ne sommes qu'un petit groupuscule. Mais vous savez, tout commence par le petit nombre. Et le petit nombre, ce sont les premiers. Et vous, les premiers, dans deux, dans un an, dans, dans deux ans, dans trois ans, quelqu'un vous demandera Mais comment tu as eu l'information de ce projet il y a de cela trois ans? Et vous le direz, j'ai fait confiance, j'ai écouté, j'ai suivi quelqu'un et c'est lui, et c'est avec lui que je développe ce projet. Donc voilà, notre centre d'ingénierie, c'est ce centre d'ingénierie qui a besoin d'argent. Il va développer beaucoup. Il va nous permettre de développer beaucoup d'applications, beaucoup d'instruments, beaucoup d'outils. Mais le premier projet, c'est de construire, c'est de fabriquer cet appareil de surveillance continue de la glycémie. Et pour cela, il nous est appelé, il nous est offert la possibilité de nous repartir les 50% des parts de cette entreprise. Oui, pour, afin de devenir pas seulement investisseur, mais actionnaire, je voulais dire co-propriétaire de cette entreprise. Parce que parmi vous, s'il si y en a qui ont déjà mis de l'argent dans ce projet, je vous dis, dites à déjà à côté de vous que je suis propriétaire d'une entreprise internationale. Ils vous demandent de laquelle, dis-leur, je suis propriétaire de la compagnie qu'on appelle MLC. OK, pour l'instant, ils n'entendent pas encore parler. Pour l'instant, ils vont vous dire, mais c'est quelle entreprise, on ne connaît pas. Donnez-leur un an, donnez-leur deux ans, donnez-leur trois ans. Quand ils entendront parler de cette entreprise dans les pharmacies, dans les hôpitaux, lorsqu'on leur dira, est-ce que vous avez le capteur de MLC Est-ce que monsieur, allez à la pharmacie, acheter le capteur de suivi de glycémie de MLC Allez, ça, vous mettez, ça va vous aider à suivre. Et quand quelqu'un, vous allez lui dire, ce capteur que vous êtes en train d'acheter, je suis copropriétaire de cette entreprise, c'est mon capteur. C'est moi qui, vous allez lui dire, c'est moi qui ai fabriqué. Il va dire, mais eux, comment ça tu as fabriqué tu connais ça, tu es, on, on nous a dit que c'est un produit qui vient de Russie. Vous allez leur dire, c'est mon argent, j'ai payé les ingénieurs, c'est mon argent qui a payé les ingénieurs qui ont fabriqué ce produit, qui ont fabriqué ce capteur. Donc, c'est mon entreprise, c'est mon projet, c'est mon produit, c'est grâce à moi. Donc, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Ivan Santanon nous dit, chers Camerounais, chers Africains, chers Européens, chers e -E Asiatiques, Chers Américains, ensemble, quels que soient vos moyens, j'ai l'idée, mais je n'ai pas les moyens, venez ensemble, mettons-nous, à travers cette nouvelle forme de financement qu'on appelle le financement participatif, mettons-nous ensemble et créons cette entreprise. Il y a 20 millions de parts, 10 000, il y a 20 milliards de parts, 10 milliards de parts sont mises en vente. Donc, chacun, que ce soit avec 100 dollars, avec 250 dollars, avec 500 000, 2000, 3 000, 5 dollars, vous aussi, vous pouvez acheter votre part d'investissement pour vous. Why not seulement pour vous? Est-ce que vous avez aussi pensé acheter des parts d'investissement pour vos enfants? Pensez-y. Pensez-y. C'est vrai, vos enfants vont hériter de vos parts, mais ils vont grandir. Ils vont vous dire Papa, oui, c'est vrai, tu as tes parts, mais. J'aurais vraiment aimé que tu achètes mes parts, moi aussi, pour que j'aie les miens, parce que je veux aussi aller fonder ma famille. J'aurai ma femme, mes enfants. Je ne veux pas vouloir qu'on me dise, mais c'est parce que ton père, c'est les parts de ton père. Non, je voudrais dire, mon père m'avait acheté mes parts, ça ce sont mes parts. Donc, n'hésitez pas à penser aussi à vos enfants, surtout ceux qui s'approchent déjà de la majorité, ceux qui sont derrière de la majorité, pensez à leur offrir ça comme source de leur financement universitaire, dans les, euh, euh, donc comme potentielle source de financement de leurs études universitaires dans les cinq prochaines années, dans les dix prochaines années. Donc, vraiment, nous avons 50% de parts, euh, 10 milliards qui sont rendus disponibles. Pour cela, la compagnie a besoin de 40 millions de dollars. 40 millions de dollars. Très cher frère. L'entreprise a besoin de 40 millions de dollars et toi, tu apportes seulement 100 dollars. Honnêtement, fais, prends le ratio, tes 100 dollars représentent quoi dans les 40 millions de dollars? C'est vrai. Ce n'est pas à négliger. 100 dollars, c'est beaucoup. Quelqu'un me dit ah, « 100 dollars, c'est mon salaire d'un mois. Hein? 100 dollars, c'est mon salaire d'un an. Hein? » Oui, oui, oui, oui, c'est vrai. Mais de grâce. Soyons sérieux. Soyons ambitieux. Et ayons le goût de l'entrepreneuriat, le goût de l'investissement, le goût du risque. Oui, c'est un risque. C'est un risque. Oh oui, je reconnais et je le dis, c'est un risque d'investir dans ce projet. Parce qu'on appelle ce genre de projet le projet de, de capital risque, mais qui ne risque rien à rien. Est-ce que vous croyez que celui qui lance ce projet n'a pas pris un risque? Il a pris un risque. Et croyez-moi, ce monsieur en lui-même a déjà mis suffi, toutes ses économies dans ce projet. Et je sais qu'avec la grâce de Dieu, il va réussir, avec nos, avec nos aides, avec nos accompagnements, il va réussir à le faire. Donc dans les 40 millions d'euros, nous ne nous contentons pas seulement de nos 100 dollars. Apportons 1000 dollars. Apportons 2000 dollars. Apportons 5000 dollars. Apportons 5000 dollars. Apportons 2000, 3000 dollars. Why not même 10 000 dollars si vous pouvez? Parce que le moment venu, les dividendes vont être récupérés à la hauteur de nos investissements. Et vous devez savoir, très cher, qu'à l'étape actuelle, là, par exemple, nous venons de passer à l'étape 3. Et à l'étape 3, les parts sont encore incroyablement moins chères, très cher. Incroyablement moins chères. C'est le meilleur moment maintenant d'acheter les parts. Le meilleur moment maintenant. Regardez, avec un pack, par exemple, de 5 000 dollars, vous avez 4 000, presque 5 millions de parts si vous payez en, en, en 25 rangs. Presque 4 millions de parts. Imaginez que même si demain après-demain, on paye même si ce n'est que 0,001 ou 3,01 par part. Faites le, le, le calcul et voyez ce que ça peut vous donner. Imaginez maintenant dans 5 ans, dans 10 ans, tel que les simulations le montrent ici que lorsque l'entreprise commence déjà à tourner à plein régime, à vendre ses, ses, ses capteurs un peu partout dans le monde, à, à 500 000 clients, à 1 million de clients, à 2 millions, à 3 millions, à 5 millions, à 10 millions de clients, à 15 millions de clients, un peu partout dans le monde. Imaginez, imaginez, comme disent mes frères anglophones, imaginez le niveau de dividend que vous pourrez avoir. Imaginez le niveau de revenu que vous pourrez avoir. Mais frère anglophone dit overpopulated money. Overpopulated money. Yes, this is the type of money that you will have. Because at now with with with this you can buy many shares at the at the less free price. So that it is very it is a great opportunity for us to buy share now. It is the great opportunity for us to join this project now because now is the right time. Now, now it's the good time. Yes, you can. Okay, you, you you can start with 100 Okay, you can start. And you can pay it in one in one in uh in one shot. You can start with $250. You can pay it in 10 in 10 uh, uh, in 10 part in 10 uh. uh, uh, uh maturity or you can pay it in one shot but why do you stay why do you are you are you are you very uh, uh how can I, ambitious when you can choose the pack of 100 000? no let us start with one thousand dollars in 20 martiality you can pay just 50 per month just 50 per month are you hear me Why not with the same $50 per month you can choose the package of one of $1500 and you pay it in 30 months in 30 months or you can choose the pack of $2000 why not the pack of $5000 $5000 you can have 4 million more than 4 million shares can you imagine you know what Let me tell you the truth. my ambition my ambition my ambition is to arrive to pay this package the package of 25 000, so that i can get something like 25 million of share in this company 25 billion of share in this company so that i'm sure that with it in the next 10 years for in my mind i'm waiting The dividend after 10 years, not now. 10 years. When I will be old than that than now. In the next 10 years, I'm sure that I will have a great need of finance of of, of finance. And now at that time, I will I, I'm sure that the benefit of this company will just be crazy. And the money that I will make, the, the revenue that I will get just will be. I'm short, we just be crazy. So, très cher, soyons ambitieux, soyons audacieux, soyons courageux. Ce projet est bon. Ce monsieur, derrière ce projet, Ivan Satanov, moi, je l'ai rencontré. J'ai eu la possibilité de le rencontrer à Moscou. Nous avons échangé. Il m'a parlé, je l'ai connu sur Solar Group, un, un autre projet appelé Solar Group, dans lequel on a mis de l'argent. Il était l'un des fondateurs. Aujourd'hui, ce projet est puissant. Ce projet en train de réussir. Ce projet en train de marquer le monde. Et il a dit, après avoir réussi celui-là, avant qu'il était le fondateur de My Capital, du fonds d'investissement My Capital. Aujourd'hui, c'est lancé dans ce projet. Je crois en lui. Je crois à sa capacité, à sa ténacité, à son mindset, à sa volonté, à son génie, à sa capacité, à s'entourer de vrais experts, à sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa force de travail. Je l'ai rencontré lui avec sa sa charmante épouse, sa très jolie épouse, Lena. Nous avons échangé et j'ai compris que je veux faire partie de ce projet maintenant, dès le début. Je veux me battre avec eux, je veux travailler avec eux, je veux croire avec eux, je veux oser avec eux, je veux espérer avec eux, Enfin que dans cinq ans, enfin que dans dix ans, lorsqu'on va se voir, on va s'embrasser, on va se saluer en se disant, on a cru, on a osé, on a espéré. On a travaillé, on a bossé dur, on a pris des risques, on a parlé à des gens. Et aujourd'hui, on a réussi. Nous aussi, on peut parler de nous dans le monde pour ce projet. Et à partir de ce moment-là, les gens certainement nous magnifieront. Les gens diront, mais Gédéon, mais, mais, mais, mais, mais, mais, oh, comment tu as eu l'idée d'un tel projet? Comment tu as eu, comment? Tu leur diras, frère, j'ai cru, j'ai pris le risque. À l'école, là, c'était très risqué. Je pouvais perdre mon argent, ça se passait mal. Mais grâce à Dieu, grâce au travail de toute l'équipe, grâce à notre travail, on a réussi à faire quelque chose de grand. Donc voilà, aujourd'hui, les parts, vous pouvez les acheter à 0,001 dollars. Est-ce que vous vous rendez compte 0,001 dollars. À moins de 10 francs aujourd'hui. Avec un potentiel de capitalisation boursière dans les 5-10 ans qui arrivent, de 1 dollar. Imaginez que vous achetez quelque chose aujourd'hui à 10 francs et on vous dit que dans 10 ans, cette chose que vous avez achetée aujourd'hui à 10 francs, vous pourrez la revendre à, à, à 700 francs. C'est juste énorme. C'est juste énorme. Et imaginez donc que cette chose-là. Vous avez comme ça un million de cette quantité, 2 millions, 5 millions, 40 millions. C'est pour ça aujourd'hui qu'il y a des familles que vous voyez, vous vous demandez, mais ces familles sont devenues riches comment Ce sont les prises d'actions, ce sont les parts d'investissement, ce sont les actions dans des entreprises comme celle-ci. Donc, cher, c'est un projet fantastique, c'est un projet excellent, devenir investisseur, c'est simple. Celui qui vous a invité ce soir est capable de vous communiquer un lien par lequel vous pouvez vous inscrire, vous remplissez vos informations, vous rechargez votre compte avec des dollars ou alors avec de la crypto-monnaie et vous faites votre paiement. Vous avez votre back-office. Votre back-office, c'est cette interface comme le mien que vous voyez là qui vous permet d'avoir tout un ensemble d'informations, qui vous permet de suivre, de manager, d'être en contact direct avec l'entreprise, d'avoir des informations, de faire vos investissements et de mieux piloter votre projet. Donc, voilà ce que j'avais prévu pour vous ce soir. Vous avez vu que je n'ai pas été long parce que vous savez, il y a des jours comme ça, ça ne sert à rien d'être long. Dis les choses essentielles afin que ceux qui ont l'esprit éveillé comprennent, ceux qui ont l'esprit visionnaire comprennent, ceux qui veulent poser, ceux qui recherchent quelque chose, s'ils sont arrivés là qu'ils, en quelques mots, trouvent ce qu'ils ont recherché et prennent position. Donc, voilà ce que j'avais. Il y a encore beaucoup d'autres choses à dire. Je vous réserve ça pour eux. Pour eux, mercredi prochain. Mais sachez que vous pouvez dès à présent commencer à investir à partir des packs de 100 dollars. C'est fantastique. Euh, C'est la grande actualité. Euh, C'est la grande actualité actuellement. Vous voyez que le projet évolue. Il y a énormément d'informations. Le projet se développe déjà de plus en plus en Inde, dans d'autres pays, il y a énormément, énormément d'évolution de ce projet. Ça va très vite. La semaine dernière, c'était le Vietnam. Là, on est déjà en Inde. Ça court, ça court, ça court. Et voilà, ça montre que l'année 2023, vous savez, la semaine dernière, on a eu un point avec notre fondateur. Ivan Saltanov qui a brossé l'essentiel des réalisations de 2022 et les projections de 2023. En 2023, le challenge c'est de réussir à avoir déjà le, le prototype, une idée assez précise, de visualiser le prototype, le prototype dès que déjà prêt au début des travaux de la construction d'avoir un niveau de rentrée de fond, d'avoir une équipe technique, une équipe d'ingénieurs assez solide, d'avoir une représentativité mondiale euh, euh, dans, dans beaucoup plus de pays qu'aujourd'hui. Bref, il a graissé une, une, euh, euh, euh, je dis, un programme 2023 assez costaud, assez ambitieux, assez solide et je suis très content parce que je sais que c'est un bosseur, je sais qu'il va le faire, il va faire ce qu'il a promis et je suis convaincu que voilà, 2023 sera une grosse année de réussite. C'est la raison pour laquelle je voudrais, avant de clore mon intervention et prendre vos questions, vous souhaiter un joyeux Noël en retard pour vous qui souhaitez qui fêter Noël, mais particulièrement de très bonnes euh, euh, fêtes de fin d'année. Tous mes vœux les meilleurs pour l'année 2023, que votre famille, que vous et votre famille soyez comblés. Euh, euh, sur tous les plans, sur le plan matériel, sur le plan spirituel, sur le plan mental, sur le plan de l'amour. Bref, que vous, vos, vos conjoints et vos enfants, vous soyez prospères durant cette année et que tous vos voeux se réalisent gracieusement et que surtout ce projet nous donne de vivre encore une année excellente. Donc, c'est sur ces paroles-là que je clôt mon premier volet d'intervention de ce soir en vous disant... Si vous avez des questions, just, it's the time now. If you have questions, let me have your questions so that I can, I can give you the response. Si vous avez des questions, c'est le moment. Posez-moi toutes vos questions. Ne soyez pas... Euh, Posez-moi toutes vos questions et je vous répondrai. Vous pouvez écrire dans le chat. Donc, euh, ce que je vais faire, je vais ouvrir le, le, les micros pour vous donner la possibilité vous-même de pouvoir euh, ouvrir les micros. Voilà. Euh, de pouvoir ouvrir les micros pour que vous puissiez vous-même. OK, c'est bon. Donc, maintenant, vous pouvez ouvrir le micro si vous avez des questions, euh, vous les posez. C'est un webinaire qui a été enregistré et qui est diffusé en direct sur notre page Facebook. Donc, vous pouvez le revoir, le partager. Euh, euh, euh, S'il vous plaît, aidez-nous à partager ça, notre page Facebook un peu partout. Invitez les gens dans notre chaîne YouTube pour que les gens petit à petit connaissent. Vous savez, Personnellement, je ne suis pas inquiet de ce qu'on ne soit qu'un petit nombre comme d'habitude. C'est les débuts. Les débuts, c'est toujours avec un petit nombre. Dans six mois, dans un an, dans deux ans, la salle sera pleine. Il n'y aura même pas moyen de, de, de pouvoir contenir le monde. Mais vous qui êtes là aujourd'hui, vous qui êtes les premiers, vous aurez pris les meilleurs parts, Vous aurez profité et vous serez mieux positionnés. Donc, Merci d'avoir répondu présent. Merci d'être là tous les soirs, de nous écouter. S'il vous plaît, mercredi prochain, n'hésitez pas à amener une ou deux autres personnes. Envoyez le lien. Envoyez simplement le lien à de vos amis. dites leur écoute, voilà quelque chose que j'ai découvert. Connecte-toi, viens aussi avoir l'information. Ne lui dites pas qu'il a investi. Non, non, non, il n'est pas obligé d'investir. Mais partagez avec lui l'information afin qu'il ait au moins l'information. Et après, une fois qu'il a l'information, il est libre, n'est-ce pas, de faire ce qu'il veut faire de cette information. Donc voilà, merci à vous tous d'être restés jusqu'à ce moment. Je ne sais pas s'il y a des questions. Mamadousi, là, est-ce que c'est clair pour vous? Euh, est-ce qu'il y a des questions? Chris Lengue vient d'arriver. Euh, Bidi Failly, est-ce que c'est clair pour vous? Euh, Gédéon, voilà, Gédéon a une question. Gédéon, tu peux réactiver ton micro, c'est bon. Je, je t'ai donné la possibilité de réactiver ton micro yeah good evening bro yeah well done as well as uh, usually you always uh, do your best to present and uh, i had just a question which is not if it's okay for you can i ask my question in english or i should i ask it in french I think it's better for you to, to ask it in French so that all our <laughs> people online can hear the question and and and hear also the answer that I will give. I think it's better in French. Okay. okay. Uh, merci beaucoup, bro. C'est déjà tu fais toujours un très bon travail. Vraiment, c'est un plaisir toujours t'entendre de t'écouter parler parce que vraiment quand on t'écoute on a toujours euh, l'impression de dire oh peut-être je n'ai pas ce que j'ai déjà fait n'est pas suffisant il faut encore que je, je redouble d'efforts. Donc la euh, raison pour laquelle j'avais cette question qui suit euh, est-ce qu'on peut, si quelqu'un a déjà pris un pack auparavant, est-ce qu'il y a la possibilité de, de prendre, vous savez, de l'update Comment vous dites on dit ça même encore en français? Est... C'est parce que pas mise à jour, mais. Euh... Euh, upgrade. Comment on dit ça encore? to Upgrade. Ok. Est-ce que c'est possible d'upgrade? Euh... Oui, oui est... On dit ça en français. Le mot m'échappe. Voilà. Pour l'instant, ce n'est pas possible d'upgrade. Ce n'est que possible d'acheter un nouveau pack. Mmh. Okay. Je parle sur le oui. contrôle de ma collaboratrice, Laura qui est là je sais que euh, il n'est pas possible d'obtenir, mais il est possible d'acheter un nouveau pack. Voilà. Et pendant que l'autre pack est en cours vous achetez un nouveau pack et vous pouvez payer les deux en même temps. Voilà, pour l'instant, je pense Laura, si je me trompe, tu peux me corriger. Euh, mais je pense qu'il n'est pas encore possible d'obtenir la fonctionnalité de support convaincu va, euh, va être disponible parce qu'on en a parlé avec Ivan euh, Saltanov. Mais pour l'instant, euh, ce n'est pas possible d'enlever, mais c'est possible de prendre. C'est <coughs> possible d'avoir en même temps deux, trois, quatre, cinq, bref, plusieurs autres paquets. Ok, c'est possible. Mais, et ma question, euh, qui a un deuxième volet, même comme je ne l'ai pas signalé au début, c'est de savoir si maintenant. Euh, je, je, je prends un deuxième parc, c'est un exemple, et qui est oui. par la suite. Il y a cette possibilité d'upgrade-là. Est-ce qu'il en fait, faudrait upgrade en ce moment ou alors on va euh, joindre ou alors euh, réunir les deux packs hein, Ou ça va toujours rester deux packs non, Dès que la possibilité d'upgrade va arriver, les packs vont rester... Rester euh, séparés. Ok, mais ben, on pourra les upgrader. Oui, ben, on pourra les upgrader, exactement. Ok, c'est ce que j'avais comme question. Comme j'ai dit, c'est toujours un plaisir de t'écouter parce que tu as euh, cet enthousiasme et tu, c est, c est, tu expliques vraiment voilà. le projet et ça, ça, ça permet aux à certaines personnes, même, à, comme tu disais, qui ont, ont peut-être un entendement ou une compréhension euh, moyenne, ils peuvent vraiment s'imprégner du projet et savoir de quoi il s'agit. Et je dirais juste à nos frères que vraiment, j'ai écrit peut-être dans le chat, les gens n'ont pas compris, je vais réitérer, euh, même ces prototypes qui sont déjà sur pied, euh, ils ne sont pas, euh, taillé à la disposition de, de, de, des Africains. Ça veut dire quoi Quand ils il mettent un prototype sur sur pied pour le moment, euh, je pense que l'Occident ne pensait pas aux Africains. Alors que avec une innovation comme celle-là, ils pensaient déjà aux Africains. Ça veut dire que les Africains seront inclus dans ce projet. Ça c'est la différence. Et, et je vous rappelle que en dehors d'être partenaire national euh, du Cameroun, j'ai eu le privilège d'être copté comme membre du conseil d'administration du projet. Donc, je suis l'un des rares Africains à faire partie du conseil d'administration de ce projet, et je peux vous promettre, chers frères africains, je peux vous promettre, chers frères camerounais, que à chaque fois, je vais défendre la cause des Africains. Je vais donner toujours la possibilité à Ivan Satanov de penser à l'Afrique, de dire est-ce que dans la conception, est-ce que dans ceci, vous avez pensé aux Africains Bref, je vais travailler je, je prends l'engagement de, euh, euh, de ce que, avec ce privilège qu'ils m'ont donné d'appartenir de, de, à ce conseil d'administration, je vais travailler à ce que l'Afrique vraiment soit prise en compte, comme c'est là dès le début jusqu'à la fin du projet. Donc, vraiment, comptez sur moi. OK. Est-ce qu'il y a euh, d'autres questions? Euh, nous avons le privilège d'avoir en ligne Marine Barbara. Bonsoir, euh, Marraine qui est toujours là. Voilà, pas plus de questions. Je voudrais vous dire à vous tous merci. Merci beaucoup à mon confrère euh, Lucien Koumessi, le partenaire national du Togo, qui est là euh, chaque soir, euh, chaque mercredi pour partager ces moments. Très cher leader, j'aimerais te donner quelques minutes de parole. Tu es quand même euh, euh, un membre influent de ce projet. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire, à partager avec la communauté camerounaise qui est là et la communauté africaine? Est-ce que tu peux nous partager un mot euh, très cher, partenaire national, MRC du Togo? Oui, bonjour, euh, Lidia Victor. Bonjour à toute la communauté MRC. C'est toujours un plaisir de se retrouver sur le Zoom pour parler d'un projet vraiment humanitaire, un projet qui va sauver des vies, un projet qui va aider beaucoup de gens à contrôler leur glycémie et à vivre dans une parfaite santé et leur liberté financière. Bon, Je voudrais dire à toute la communauté MLC Cameroun, c'est-à-dire le 237, que de, de s'accrocher vivement à ce projet, de, de, de maximiser beaucoup d'actions de tout faire pour pouvoir, pour pouvoir dire le, leurs mots, pour pouvoir mettre et leur savoir-faire dans cette communauté. Je voudrais dire à tous ceux qui sont connectés tout de suite sur le, le, le Zoom que le début de chaque chose est toujours difficile, que bientôt ils vont vraiment jouir des avantages de cette compagnie à, à, en activant et beaucoup beaucoup beaucoup d'actions. Donc, euh, merci pour et tout ce que tu, tu es en train de faire pour le Cameroun. Ça me va droit au cœur. Vous êtes un vrai leader et je pense que chaque mercredi, je suis je suis le zoom pour vous soutenir. Je vous remercie. Merci, merci beaucoup, très cher confrère, partenaire national, Lucien Comessi. Merci, merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci à notre marraine Barbara qui était là. Merci à mon frère GDO depuis la Norvège qui est toujours connecté pour suivre ce projet. Merci à Christelin qui s'est connecté. Merci à Konate Daouda qui s'est connecté malgré qu'il est en retard. Merci à Mamadou Silla. Merci à ma collaboratrice Laura qui travaille. Euh, toujours dans la préparation de ce webinaire. Merci à vous tous. Le webinaire a été enregistré. Dès demain, il se trouvera dans, euh, euh, dans la chaîne YouTube, mais il est aussi diffusé en direct sur notre page Facebook. Vous pouvez le réécouter, le partager. Laura, je te propose, hein, si possible, si tu peux avoir les noms euh, de nos membres qui sont là, de manière à les taguer sur la page Facebook, comme ça, ils pourront voir la page Facebook et la repartager dans leurs différents euh, profils. Ça nous aiderait à davantage promouvoir le projet, à davantage promouvoir le projet. Ou alors, vous pouvez peut-être rechercher le nom de notre page, MLC Ingénierie, euh, je pense. Euh, voilà, MLC Ingénierie sur Facebook. Vous allez avoir l'information et euh, voilà. Merci encore à vous tous. Bonne soirée et à mercredi, euh, mercredi prochain. Merci, ciao, ciao, bonsoir.